Alors euh, Karim est développeur PHP mais aussi Java, euh, il s'est spécialisé dans le développement d'API, il donne des conférences à différents événements de développement dont la FUP et participe activement à l'open source. Il a une sensibilité particulière sur les sujets de la sécurité et c'est ce qui l'amène aujourd'hui à nous parler de JWT. Karim, c'est à toi. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Euh... Aujourd'hui, je vais vous parler euh, d'un sujet que pas mal de développeurs connaissent au moins euh, en partie, qui s'appelle JWT. Euh, tout d'abord, je vais commencer par me présenter un peu plus rap assez rapidement. Euh, je m'appelle Karim Pinchon, je suis développeur depuis une dizaine d'années. Euh, J'habite près de Clermont-Ferrand, ce qui fait que je ne suis pas à Lille aujourd'hui euh, pour cette conférence. Euh, je travaille actuellement chez Lydia et euh, mon login. Euh, Twitter et GitHub et KPN13. N'hésitez pas à me suivre si vous le souhaitez. Euh, Lydia, c'est une start-up qui a une dizaine d'années et qui développe une application mobile euh, de gestion d'argent, de paiement entre amis, de, de compte bancaire, etc. Euh, c'est une super app de paiement, ce qu'on appelle. Euh, et donc, j'en profite pour dire qu'on recrute beaucoup, aussi bien des dev back que des dev mobiles et plein d'autres métiers encore. Donc, n'hésitez pas à venir me voir si vous voulez parler de, de Lydia. Et je vais faire un petit disclaimer, euh, aujourd'hui on va aborder quelques concepts euh, qui touchent à la cryptographie, euh, et je tiens à préciser que moi je ne suis pas cryptographe, je suis développeur, j'ai quelques connaissances euh, euh, en cryptographie pour, euh, pour, euh, que j'ai acquises euh, avec mes différentes expériences, euh, mais ça ne fait pas du tout de moi un cryptographe. Alors avant de débuter euh, par... Parce que c'est vraiment JWT, on va d'abord s'intéresser à qu'est-ce que c'est qu'un jeton ou un token Quelle forme ça a Un token, c'est une donnée, souvent une chaîne de caractère. À quoi ça sert Ça sert principalement à faire de l'authentification ou de l'autorisation. On peut imaginer d'autres usages, mais principalement ça sert à ça. Maintenant, est-ce que c'est une simple chaîne de caractère un token Alors pas forcément. Il y a, on distingue deux types de tokens différents. Euh, des tokens dits par référence qui euh, en réalité euh, ne, ne porte pas de valeur c'est juste une chaîne de caractères qui n'a pas de signification autre euh, que euh, en dehors de votre système à vous et euh, bien souvent elle fait référence à quelque chose que vous avez dans votre base de données attention ça ne veut pas dire pour autant qu'elle est pas intéressante euh, que ce token ne peut pas être intéressant pour un attaquant en tout cas il ne porte pas d'information euh, lui-même et un deuxième type de token qu'on qu appelle par valeur et donc qui euh, porte euh, vraiment des informations. On peut aussi parler de tokens opaques euh, ou structurés. Maintenant, euh, JWT, c'est euh, la, la, la, deuxième, la deuxième catégorie. Et euh, c'est défini comme euh, une façon compacte et sécurisée de transmettre des informations euh, fiables et dignes de confiance. Euh, compact, c'est dans le but de, de rendre ce token utilisable dans un contexte d'échange HTTP. Euh, soit dans un header, typiquement autorisation, euh, soit en, en paramètres, euh, en query-param. Euh, c'est une technologie inspirée de SWT, Simple Web Token, sauf que, euh, donc c'est quasiment la même chose, sauf que SWT, SWT n'utilise pas d'objet JSON, mais juste euh, euh, une structure clé-valeur. Euh, JWT, il existe énormément d'implémentations dans beaucoup de langages, euh, ces implémentations sont assez inégales. Elles, elles implémentent plus ou moins euh, la spécification. Alors, si vous voulez être totalement compliante avec la spécification, il va falloir prononcer JWT JOT, mais je ne suis pas sûr que beaucoup d'entre nous le fassent. Le, euh, oui. euh, en tout cas, moi, j'ai toujours un peu de mal. Avant d'aller plus loin, on va faire un petit aparté. Euh, je vous ai dit qu'on allait parler de cryptographie. Alors, vous savez, vous savez probablement qu'il y a un, un mime très connu sur Internet autour de crypté. Euh, donc, évidemment, crypté, ça n'existe pas en français. On parle toujours de chiffrement. Euh, je ne vous explique pas pourquoi, mais si vous voulez aller vous documenter, n'hésitez pas. Vous allez sur chiffrer.info, par exemple, c'est tout à fait bien expliqué. On va également aborder des notions de signature et de chiffrement. Euh, donc, ça, ce sont des opérations cryptographiques qui euh, apportent des propriétés pour donner de la confiance dans les échanges numériques. Euh, la signature, <coughs> ça va apporter une première propriété qui est l'intégrité. Donc l'intégrité, ça permet d'assurer qu'il n'y a pas eu d'altération du message. Euh, deuxième propriété, ça va être l'authentification, qui va nous permettre de s'assurer de la provenance du message. Et la troisième propriété que la signature apporte, c'est la non-répudiation, qui va euh, empêcher l'expéditeur de nier avoir émis le message. <coughs> Et enfin, le chiffrement, lui, apporte la propriété de la confidentialité. Donc, il va rendre le message euh, illisible pour quelqu'un qui n'est pas le destinataire. Voilà, ceci étant posé, à quoi ça ressemble un JWT Alors d'abord, ceux qui ont travaillé avec JWT connaissent probablement ce site, JWT.io, qui n'est pas particulièrement un site officiel de JWT, mais qui est une sorte de, de point d'entrée quand on découvre la technologie, qui est construit par... Qui est, développé par HotZero. Euh, euh, et donc, qui va vous permettre de jouer un petit peu avec, euh, avec une interface euh, plutôt sympathique pour euh, se rendre compte de, de, de ce que c'est qu'un JWT. Alors, voyons ce que c'est. C'est ça, un, un JWT, c'est ça. C'est une chaîne de caractères qui, a priori, ne euh, veut pas dire grand-chose comme ça. Si on est un peu habitué, on se rend compte que euh, c'est du base 64. Maintenant, si je rajoute un peu de couleur. Déjà, on voit un truc un peu plus intéressant, on voit qu'il y a trois parties. Alors maintenant, on va voir, euh, si on décode ces, ces, ces trois parties, qu'est-ce que ça donne Ça donne en fait des, des objets de JSON. Donc la première étant l'entête, euh, qui va entre autres définir les opérations cryptographiques qui ont été utilisées pour sécuriser ce token. Euh, ensuite, il y a ce qu'on appelle la charge utile, ou le payload en anglais, qui va contenir les informations qu'on veut faire transiter. Et enfin, la troisième partie, euh, ça va être une signature, euh, un HMAC, plus précisément, dans notre cas ici, euh, qui, va vous, qui va nous permettre de s'assurer de l'intégrité du jeton. Et donc, que personne n'a pu modifier les informations euh, qu'il y a dans le payload. Alors Comme vous l'aurez compris, ce jeton, n'importe qui peut lire son contenu. Il n'est absolument pas confidentiel. Si quelqu'un récupère ce token, euh, il suffit de BAS64 décoder les informations, et on a... Euh, toutes les données qui, qui sont dedans. Donc évidemment, on évite de mettre des mots de passe ou des choses sensibles. Alors ça, c'est une première forme de JWT. Maintenant, je vais vous montrer une deuxième forme de JWT. Je suis à peu près sûr que euh, moins de monde a déjà vu. C'est euh, un JWT en format euh, JSON. Donc c'est autant un JWT que ce qu'on a vu avant, mais pas au même format. Tout à l'heure, c'était au format compact, là c'est au format JSON. On retrouve les trois parties euh, de notre JWT avec payload, signature et protected, protected étant le header. <cười> non, on va faire un petit focus sur l'entête. L'entête, comme je vous l'ai dit, euh, c'est elle qui va définir les opérations cryptographiques qui sont appliquées sur ce token et qui va nous permettre, euh, une fois qu'on aura reçu ce token, bah, de vérifier est-ce qu'il a été modifié ou non, de qui il vient, etc. etc. Il y a beaucoup de propriétés qui sont prévues, on ne va pas rentrer en détail dans toutes, J'ai même pas pu toutes les mettre, les représenter sur ce slide, parce que certaines sont difficilement affichables dans un slide. On va surtout regarder trois, trois, trois clés, qui sont la première, type... Donc, dans votre système, a priori, vous n'êtes pas obligé de recevoir que des JWT. Donc si, euh, si ce n'est pas le cas, si vous avez des tokens, des JWT, d'autres types de tokens, ce, cette propriété va vous permettre de déterminer que ce, ce token-là est un JWT. Si vous n'avez que des JWT, potentiellement, ce, cette clé n'a pas d'intérêt pour vous et donc vous pouvez euh, ne pas la mettre. Ensuite, il y a euh, ALG, donc pour algorithme, qui, elle, est obligatoire. Euh, et qui va spécifier l'algorithme utilisé pour réaliser les opérations cryptographiques. Euh, je, ça, il y a évidemment plusieurs valeurs possibles. Euh, ça peut être des HMAC, ça peut être du, de la signature avec RSA, ça peut être des signatures à courbe elliptique. Euh, et puis pour le, on, pour le chiffrement, ça peut être de, du chiffrement symétrique avec AES ou asymétrique avec RSA. Euh, il est même possible, je tease un peu la suite, mais de mettre comme valeur None et donc de ne pas appliquer d'opérations cryptographiques sur ce token. Euh, on en reparlera. Voilà, il y a comme ça d'autres types de, de, de clés qu'on verra un peu plus en détail après. Maintenant, on va faire un, un focus sur la charge utile. La charge utile, elle est divisée en trois parties. Euh, il y a ce qu'on appelle les registres de claims, donc les, les claims enregistrés. Jamais vraiment su comment traduire claim. en gros, c'est la donnée qu'on veut faire transiter. Euh, donc ça, quand vous commencez à implémenter JWT, c'est un bon point de départ. Regardez les, les registres et de clés. Euh, on, note, euh, on peut noter aussi que les noms sont très courts, les clés sont courts. Euh, toujours dans l'optique de faire un token compact, parce que je vous ai dit que le but c'était de, de le faire transiter sur le réseau. Et donc on cherche à avoir un token relativement compact. Euh, donc ces clés enregistrées qui sont définies par la spécification, elles vont vous permettre de donner des informations sur ce token qui a émis le token, euh, quel est le destinataire du token, quel est le sujet du token, donc sur qui euh, portent les informations qui sont dedans, euh, des informations sur sa date d'émission, sur sa date d'expiration, très important, euh, voilà, des choses comme ça, et aussi un identifiant unique du jeton, un identifiant unique dans votre système. <rire> euh, tous ces claims sont, euh, sont optionnels, mais il euh, y a de grandes chances que vous ayez à en implémenter la plupart. Ensuite, il y a une deuxième catégorie qui sont les Public Claims. Ce sont des claims qui ne sont pas définis dans la spec, mais qui sont enregistrés auprès de, de l'IANA euh, et qui euh, euh, vont permettre, par exemple, euh, dans le cadre de OpenID Connect euh, qui s'appuie sur JWT, euh, OpenID Connect a voulu euh, euh, enregistrer des noms auprès d'IANA. Typiquement, euh, username, euh, last name, first name, des informations qui portent sur l'identité d'un utilisateur. Euh, ces ces clés-là sont enregistrées auprès de d'IANA euh, euh, pour OpenID Connect. Et donc, vous pouvez parfaitement les utiliser. La troisième partie, c'est les private claims. Donc là, c'est la liberté totale. Vous faites ce que vous voulez. Vous, vous mettez les, les clés que vous voulez. Euh, autant de données que vous voulez. Attention tout de même, euh, toujours éviter de, de faire grossir le token, mais vous êtes absolument libre de mettre ce que vous voulez. Tout ce qu'il faut, c'est que bien sûr, l'émetteur du token et le, et le destinataire du token s'entendent sur les claims qui vont, qui vont être dans ce token. Maintenant qu'on a fait euh, une première vue sur ce qui était euh, le contenu d'un JWT, on va un peu élargir nos horizons et on va euh, voir qu'en fait, JWT, c'est une petite partie d'une famille de spécifications qui s'appelle JOSE. Euh, JOSE, c'est pour JavaScript Object Sign -in, Signing and Encryption. C'est une famille de, de spécifications de RFC euh, qui tourne autour de bah, JWT notamment. <cười> La première est en JWT, RFC 7519, et donc qui euh, définit comment échanger des claims entre plusieurs parties. La deuxième, JWS, euh, qui est la FC 7515, et qui définit comment signer un jeton. Donc, euh, Ce qu'on a vu tout à l'heure, je vous ai dit que c'était un JWT, en réalité c'est une implémentation de JWT qui est un JWS. Comme vous l'aurez probablement compris, il y a une deuxième implémentation qui existe, qui est JWE, pour encryption, qui va définir euh, comment chiffrer nos jetons. Et également, JWA, euh, RFC 7518, qui va définir euh, la liste d'algorithmes disponibles pour signer ou chiffrer nos tokens. Enfin, il y a la RFC 7517, pour JWK, euh, qui va définir comment on fait transiter nos clés de chiffrement ou de signature, comment on les structure, etc. <cười> voilà pour José. Maintenant, revenons un peu à nos implémentations et, et regardons un peu... Euh, comment euh, se porte JWE, voilà un JWE, vous voyez que j'ai mis peu ou prou les mêmes données que dans l'autre exemple euh, mais vous voyez qu'il est déjà beaucoup plus gros, donc là c'est la forme compacte si je rajoute un peu de couleur, euh, vous voyez qu'on a plus de parties, là on a cinq parties donc, on va voir un peu plus en détail ce que sont ces cinq parties <cười> Donc, on a, euh, on a un header qui est la même chose que, pour un, que ce qu'on a vu tout à l'heure. Euh, on a une clé chiffrée. On a, une <coughs> on a un vecteur d'initialisation. Si on en a besoin pour le chiffrement, ce n'est pas obligatoire. On a le ciphertext, donc le contenu chiffré de notre token, donc le payload. Et enfin, on a un, des tags d'authentification qui sont des éléments qui ont servi à chiffrer, euh, enfin, qui, qui vont servir à vérifier le, euh, le chiffrement l'intégrité du chiffrement. Alors, comment on construit un JWE euh, D'abord, la première chose, c'est qu'on génère ou on récupère une clé symétrique, qu'on va appeler euh, CEK, euh, pour Content Encryption Key. Ensuite, si on en a besoin, euh, si l'algorithme qu'on va utiliser en a besoin, on, on va générer un vecteur d'initialisation, une sorte de, de chaîne de caractères de la donnée. Ensuite, on va chiffrer le contenu euh, qu'on veut le, le, le payload on va le chiffrer avec notre clé euh, avec un algorithme symétrique et éventuellement on va utiliser le vecteur d'initialisation et potentiellement d'autres éléments en fonction des algorithmes qu'on va vouloir utiliser euh, de cette opération on va récupérer notamment le tag d'authentification ensuite on va prendre la clé qui a servi à chiffrer notre contenu et on va elle-même la chiffrer pour la mettre dans le token, donc c'est la partie violette le encrypted key <coughs> euh, cette opération de chiffrement elle est soit symétrique soit symétrique ensuite on, on basse 64 url en code tout ça on concatène avec des points et on a notre jwe si on veut regarder la forme euh, json de ce jwe elle se comporte comme ceci euh, voilà donc on, a, on retrouve nos, nos, nos cinq éléments euh, je dis cinq éléments, donc là c'est un exemple, des fois il y en a quatre, des fois il peut même y en avoir plus, en fonction encore une fois des algorithmes qu'on utilise. Euh, voilà, là on a vu euh, une partie de ce qu'était JWE, il y a encore euh, beaucoup de choses dans l'aspect, euh, beaucoup d'éléments en fonction des, surtout des opérations cryptographiques qu'on va utiliser, etc. Euh, mais euh, on n'ira pas plus loin sur ce sujet aujourd'hui. Maintenant, dans, dans José, je vous ai parlé d'une RFC qui se euh, concentrait sur euh, comment on va euh, distribuer les clés. Comment elles vont transiter euh, sur le réseau. C'est tout ce que je vais vous montrer là. Euh, ça peut être soit euh, embarqué dans le token, soit euh, mise mis à disposition, récupéré d'une manière euh, qui vous, que vous souhaitez, par une API, etc. etc. <coughs> Euh, donc, JSON WebKey, ça se présente comme ça. On a euh, ici trois, donc là c'est un exemple euh, d'une représentation d'une clé symétrique. On a l'algorithme qui va indiquer pour quel type d'algorithme la clé est censée être utilisée. Ici un algorithme, un algorithme symétrique AES. On a le KTY, le key type, qui est la famille d'algorithmes. Euh, qu'on va utiliser. Euh, ici, octet, c'est pour une suite d'octets, donc une clé symétrique. Euh, si c'était RSA ou courbe elliptique ce euh, serait différent. Et enfin, on a K, qui est la clé. Ça, c'est un premier exemple. <cười> ici, on peut voir une représentation d'un set, d'une collection de clés. Là, on voit que c'est un tableau de JSON, donc on peut tout à fait euh, euh, distribuer un, une collection entière de clés euh, <cười> à notre système. Euh, Ici, un autre élément intéressant, c'est le key ID. Euh, c'est un identifiant qui va permettre de, de récupérer la clé d'une façon ou d'une autre. Encore une fois, ça dépend de votre système, via une API, etc., souvent via une API. Donc, par exemple, on a notre set de clés que je vous ai montré tout à l'heure. On a ce key ID, et avec ce key ID, on va les fouiller dans notre set de clés pour récupérer la bonne clé qui aurait servi à réaliser l'opération cryptographique sur le jeton qu'on a. <coughs> Euh, un autre attribut qui est x5u, qui permet de spécifier une URI, qui va pointer vers un certificat x509, donc, en, en clair une clé publique, et qui va donc nous permettre de euh, <coughs> vérifier euh, les informations, enfin, vérifier l'intégrité du token. <coughs> de la même manière, il y a un attribut x5c pour embarquer directement le certificat dans le token. Ensuite, JKU, ça permet de spécifier une URI qui va retourner une liste de clés sous format JWK, donc ce qu'on a vu tout à l'heure. Et ensuite, donc, comme je vous l'ai dit, on peut utiliser le key ID pour aller récupérer notre clé dans ce set de clés. Voilà, On a fait un petit tour de JWK, et encore une fois, il y a beaucoup d'autres choses à explorer. Maintenant, à quoi ça sert JWT Le premier cas d'utilisation le plus fréquent, euh, je n'ai pas fait de sondage ou de recherche particulière là-dessus, mais je pense que c'est le cas, euh, c'est d'utiliser JWT comme euh, clé d'API. Mm. Et donc, euh, bah, on a un client qui va euh, récupérer un token, un JWT, qui va requêter un serveur, une API, euh, avec ce JWT dans l'entête autorisation, par exemple. Euh, et donc, euh, l'intérêt, c'est que côté serveur, le serveur va récupérer ce token, comme il porte ses moyens de, de validation, euh, le, toque, le serveur n'aura pas à aller requêter un, un serveur d'autorisation particulier pour autoriser ou non ce token. Euh, le token porte lui-même ses, ses, ses données de validation. Deuxième cas d'usage plutôt connu, très fréquent, c'est d'utiliser JWT avec OAuth 2. Et là, c'est l'access token qui devient un JWT au lieu d'être un simple token, euh, une simple chaîne de caractères. Euh, <coughs> Et donc, ça va permettre de la même manière à un serveur d'avoir plus d'informations sur ce token, de ne pas devoir appeler le serveur d'autorisation, le serveur O2 qui a émis ce token, pour le valider, puisque, encore une fois, ce JWT pourra être validé de lui-même. Même chose pour OpenID Connect. Alors là, c'est l'ID token qui va devenir un JWT. Tout à l'heure, on a vu qu'il y avait des claims publics qui étaient spécifiques à OpenID Connect. Alors un cas d'usage un peu plus intéressant, c'est les, les, les sessions stateless. C'est un truc euh, relativement tendance il y a quelques années, euh, quand, quand JWT est sorti, c'était de dire euh, on va utiliser JWT pour nous faire des sessions stateless, euh, donc euh, la session en gros côté serveur, côté client, pardon, et donc le serveur n'aura pas à, à gérer de session. Euh, on, fait, on fait porter ça aux clients, euh, c'était censé être plus scalable, euh, plus, plus plein de trucs. Euh, <coughs> donc c'est probablement, il y a probablement des gens qui utilisent ça, j'ai aucun doute, euh, de cette manière. Donc on en reparlera un petit peu plus tard. Et enfin, un, un autre usage, on peut tout imaginer. En réalité, euh, JWT euh, ne vient pas avec des usages. C'est une technologie et après vous en faites ce que vous voulez. C'est un moyen de faire passer des informations de façon, euh, de, de façon euh, fiable. Alors, Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, JWT, ça sert notamment à faire de l'authentification et de l'autorisation. Avec des moyens, euh, euh, des opérations cryptographiques, on peut faire certaines choses. Et du coup, c'est forcément sujet à être attaqué. Donc, on va voir quelques attaques qui ont été utilisées sur JWT. Alors, il est parfaitement valide et décrit dans la spec qu'un JWT peut ne pas être signé. Et donc, on est non comme valeur d'algorithme. Et, euh, et donc, on a un JWT qui n'est pas signé. Euh, et c'est tout à fait un JWT valide. Donc, en fait, un attaquant récupère un JWT enlève la signature, euh, donc la troisième partie du, dans, un, dans un JWS, modifie l'algorithme, mais non, à la place de l'algorithme qui avait été utilisé, peut modifier toutes les informations qu'il veut dans le payload, et envoyer ce token à, à un serveur. Si euh, le serveur euh, autorise ce genre d'algorithme, donc non, ce qui était le cas de certaines implémentations, bah, le serveur va dire, ok, pas de signature à vérifier, donc je ne vérifie, je vérifie pas la signature, mais je ne pète pas non plus d'erreur, donc euh, ok, le token est valide, voilà, c'est le token de John Doe. Donc ça, c'était une attaque, euh, qui aujourd'hui, la plupart des implémentations euh, JWT, euh, évidemment, euh, euh, ne permettent pas ce genre de choses. C'est une faille qui avait été euh, euh, exploitée extrêmement vite euh, après la sortie de... De, de cette spécification. Il y avait même une deuxième attaque un peu sur, sur le même genre, c'était de changer la casse de non au lieu de mettre non tout en minuscule, qui était euh, vérifié par, par, par certaines implémentations, bah on changeait la casse et du coup ça passait euh, l'étape de vérification. Euh... Alors une deuxième... Euh attaque possible, c'est que ben un token euh, signé avec une clé symétrique par exemple ben c'est relativement facile à casser en réalité en brute forçant euh, si un attaquant arrive à le voler à, euh, à voler un token euh, il est juste à brute forcer euh, la signature pour euh, euh, essayer de la reproduire et donc euh, retrouver la clé Alors une fois qu'il a la clé euh, qui a servi à signer ce token il peut lui même euh, construire euh, les tokens qu'il veut donc, euh, <coughs> Donc, voilà, une, une attaque possible. Alors, évidemment, ce qu'il faut dans ce cas-là, c'est d'avoir une, une vraie politique de gestion des clés avec euh, une taille suffisante, une rotation, etc. etc. Euh, alors, de plus, quand vous utilisez une clé symétrique, bah, si, si la clé est compromise, tout votre système est compromis, techniquement. Euh, une autre attaque, un petit peu plus sympa, euh, c'était de changer l'algorithme d'asymétrique vers symétrique et resigner le token en utilisant la clé publique qui, avait, euh, euh, qui devait servir à vérifier la signature en tant que clé symétrique. Alors, si vous m'avez suivi, euh, vous prenez un token qui a été signé par un, un avec un algorithme asymétrique et donc euh, qui porte la clé publique qui va permettre de valider cette signature puisque cette clé elle est publique, il n'y a pas de raison a priori de la, de la cacher. De la cacher. <coughs> euh, un attaquant récupère ce token euh, change l'algorithme et le passe en algorithme à signature symétrique, donc un HMAC euh, resigne ça avec, euh, avec euh, la clé publique euh, envoie ce token au serveur le serveur va voir que c'est un algorithme symétrique qui a servi à, à, à signer ça il va voir que la clé, il va du coup, prendre la clé publique euh, comme étant la clé symétrique et euh, donc euh, valider euh, la signature du, du token euh, de cette manière. <coughs> Alors maintenant, hum, là, je vous ai montré quelques attaques potentielles, vous, vous pouvez vous dire, ouais, ça n'a pas l'air extrêmement complexe ces attaques, est-ce qu'on n'est pas des mauvais développeurs pour avoir laissé des failles comme ça euh, En réalité, souvent les, les développeurs qui implémentent ce genre de choses n'ont euh, pas forcément les compétences euh, requises en matière de sécurité pour le faire. Et souvent même dans les boîtes, euh, des fois, il n'y a personne qui a, les, qui a des compétences de, en matière de sécurité. Donc, du coup, les devs, ben, on fait à la fois ce qu'on peut et à la fois ce, ce qu'on veut des fois aussi. Et, euh, souvent, on va au plus simple. Euh, on a besoin d'implémenter ça. Ok, ben, On va prendre la, le premier exemple qu'on trouve sur le Redmi du, du repo qu'on veut utiliser. Euh, ça, wow, ça marche, on a notre JWT, ça a l'air signé, tout ça, on le vérifie. Ben, souvent, c'est un JWT, euh, souvent, c'est un signé. Euh, avec, une, avec un chiffrement symétrique, parce que bah, c'est plus facile de gérer une clé qu'une paire de clés. Et donc, bah, des fois, on va aller par, sur la simplicité, on va utiliser ça. Donc euh, on verra après que c'est potentiellement pas la meilleure idée. <coughs> et Un autre point sur lequel je veux attirer votre attention, c'est le paradoxe de JWT. Si vous m'avez bien suivi, c'est un token qui porte ses moyens de validation. Mais pour être validé par le serveur, on doit se le serveur doit se fier aux données qu'il contient. Mais ces données, elles sont dignes de confiance qu'après avoir été validées. Du coup, on peut se dire euh, c'est quand même un peu dérangeant. Alors maintenant, on va voir quelques conseils de sécurité. Premier conseil, le secret. Que vous utilisiez une, une clé symétrique ou une paire de clés publiques-privées, ça doit être traité euh, avec la plus grande attention. Euh, donc être stocké dans un vault. Euh, euh, en tout cas, les développeurs ne doivent pas avoir accès aux secrets de production. Euh, voilà, ça doit être vraiment traité avec sérieux. <cười> Deuxième conseil, ne pas tout accepter. Il faut toujours valider les informations du token. Donc euh, euh, Tout ce qui est euh, issuer, euh, audience, donc, euh, pour qui est fait ce token. Donc un serveur doit toujours vérifier qu'un token euh, est bien, lui est bien destiné à lui et pas à un autre service. Euh, il a bien été émis par quelqu'un dont on a confiance, euh, on vérifie surtout qu'il ne soit pas expiré, etc., etc. De la même manière, il faut toujours accepter euh, une liste d'autorisation d'algorithmes finis. On n'autorise pas tous les algorithmes euh, de la planète parce que clairement, c'est sûr, on ne les supporte pas tous et on n'a pas tout prévu. Euh, <coughs> idem euh, avec une liste d'autorisation de noms de domaine, par exemple, pour aller récupérer les clés. Euh, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait un attribut qui permettait de saisir une, enfin, de mettre une URL pour aller récupérer les clés, bah, pareil, on vérifie, on a une, une liste euh, d'autorisation de nom de domaine. Euh, dans, en fait, dans la majorité des cas, je pense que vous avez même intérêt à hardcoder un algorithme que vous, que vous souhaitez utiliser. Et c'est tout. En clair, on ne fait pas confiance euh, à l'entête du token. Éventuellement, on peut se servir de ces informations comme le key ID, pour euh, euh, retrouver la clé qui a permis de réaliser l'opération cryptographique. Troisième conseil, euh, préférez l'asymétrique euh, au, euh, au symétrique. Ça évite de partager le secret et donc déjà de le dévoiler. Euh, C'est forcément plus sécurisé. Euh, et en plus, euh, en faisant des opérations asymétriques, on s'assure de l'émetteur euh, du token, ce qui n'est pas forcément le cas euh, quand on utilise une opération symétrique. Encore un conseil, utilisez une librairie existante et éprouvée. Euh, vous devez probablement éviter de coder quelque chose vous-même, sauf si, si vous savez exactement ce que vous faites. C'est assez facile, en réalité, et très rapide, de coder une, une petite librairie qui va être capable de valider un JWS. Euh, bon, un JWE, c'est clairement beaucoup plus compliqué. Euh, mais c'est aussi, du coup, très vite fait de laisser des failles de sécurité dont on a parlé tout à l'heure. <rire> euh... Un conseil, alors qui n'est pas forcément de la sécurité pour le coup, mais euh, qui est quand même un conseil, je pense qu'il faut pas se battre contre JWT. Il faut pas se battre pour révoquer les JWT. C'est des tokens euh, qui sont faits pour avoir une durée de vie et porter ces moyens de validation. Et après, une fois qu'ils sont émis, ben, ils ont une durée de vie jusqu'à ce qu'ils expirent. Si vous pensez avoir besoin de, de les révoquer pour des raisons de sécurité et que ça arrive tout le temps, très fréquemment, ben, peut-être que vous devriez revoir la durée de vie de ces tokens euh, et la rendre plus courte, par exemple. Euh, ceci étant dit, si vous êtes dans une situation où, où, où vous n'avez pas le choix, il y a potentiellement plusieurs approches. Euh, typiquement, sur si on fait de l'OpenID Connect, et qu'on a un, un bit-clé euh, par utilisateur, et donc euh, chaque fois qu'un utilisateur va... Euh, enfin, chaque fois qu'on va émettre un ID token pour un utilisateur, euh, on va utiliser son bit-clé à lui, bah, il suffit de détruire la bit-clé, donc la, le, la paire de clés publique privée. Pour rendre les tokens euh, de fait euh, invérifiables. Éventuellement, vous pouvez aussi utiliser une liste de refus. Donc, euh, mettons que vos tokens, vous, vous ayez une durée de vie d'une heure, ben, ça, ça perd un peu de son intérêt. À mon sens, ce n'est pas forcément très ce n'est pas, pas l'idéal, mais vous pouvez très bien avoir une liste de refus euh, qui dure une heure. Chaque fois que vous révoquez un token, bah, vous prenez son JTI, donc son identifiant qui est dans le payload, vous le mettez dans un, dans un Redis pendant une heure, et euh, chaque fois que vous recevez un token, bah, vous allez regarder dans le Redis s'il n'est pas refusé. Voilà. Est, ce sont des possibilités, il y en a probablement d'autres. Je voudrais faire un petit focus maintenant sur la confidentialité. Euh... <coughs> Éviter... Euh... Enfin, sachez que dans un JWS, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est bas 64 encodé, c'est tout. Donc c'est lisible par tout le monde, n'importe qui. Euh, donc euh, évidemment, on ne met pas d'informations sensibles, euh, on ne met pas de password, on met de mot de passe. On, met... voilà, on, fait, on fait attention au contenu euh, du token. Euh, on évite de loguer les tokens euh, bah, dans nos fichiers de log. Euh, typiquement, si on passe un, un JWT dans. En query param, il y a de grandes chances qu'il soit logué par votre Nginx et ça c'est peut-être pas l'idéal encore plus euh, encore plus niveau RGPD euh, je pense qu'il faut prêter attention à ça ensuite euh, mettez les informations nécessaires et suffisantes dans votre token pas plus mettez le minimum que vous devez mettre euh, que, dont vous avez besoin dans, au niveau serveur après quand vous le récupérez, mais euh, mettez pas beaucoup d'informations tout d'un coup, euh, tout, toute votre, votre, euh, euh, votre base de données dans un token. Euh, mettez vraiment euh, juste ce dont vous avez besoin. Ça a deux intérêts. Un, ne pas, mettre, ne pas divulguer des informations dont vous n'avez pas besoin. Et euh, bah, garder, essayer de garder le token le plus compact possible. Évidemment, on n'a pas forcément besoin de le dire en 2021, je pense, mais euh, un, un token doit transiter via HTTPS uniquement. Euh, pas HTTP pour les raisons évoquées. Maintenant, je voudrais faire un petit, petit tour des alternatives disponibles. Euh, et je vais être très honnête que, que je ne maîtrise pas plus que ça, mais j'ai voulu quand même en parler. Alors Première chose, a-t-on besoin d'alternatives Indéniablement, JWT, c'est très utilisé. Par contre, on a vu que la RFC laisse la possibilité à des implémentations d'ouvrir des brèches. Euh, par conséquent, on peut imaginer qu'on peut faire aussi bien, sinon mieux. Alors, j'ai fait un, un petit tour, j'ai trouvé quelques, quelques informations intéressantes que je voulais vous partager. Euh, alors, il y a Clever Cloud qui a, qui a sorti il y a très très peu de temps, un truc qui s'appelle Biscuit, et qui se définit comme étant des tokens d'autorisation et d'authentification pour architecture microservice, euh, qui a des implémentations euh, au moins en Go, en Rust et peut-être en Java. Euh, je crois pas en PHP. Mais euh, et donc il y a quelques billets de blocs qui existent euh, n'hésitez pas à aller voir euh, c'est euh, relativement intéressant ensuite il y a euh, Pazeto. c'est euh, une tentative très proche du JWT et qui justement ne laissait pas le choix de le, à l'utilisateur enfin le, à, celui, au, à celui qui va émettre le, le token de choisir l'algorithme euh, mais par contre s'appuyer sur des versions euh, donc il y avait une draft de RFC qui avait été proposée mais a priori, c'est plus ou moins abandonné. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas l'utiliser, donc il y a une implémentation qui existe qui est fonctionnelle, mais par contre, ce ne sera probablement jamais un standard. Il y a un truc qui s'appelle Macaroon. C'est un truc qui avait été plus ou moins créé par Google il y a un moment et qui est aussi intéressant. J'en parlerai pas plus parce que je ne me suis pas énormément documenté sur le sujet. Et il y a un autre type de token aussi qui s'appelle Branca et qui, potentiellement, a l'air de faire un peu la même chose. Euh, que JWT. Maintenant, <coughs> il est temps de conclure. Pour résumer, euh, on peut dire que qu'aujourd'hui, JWT, c'est clairement un standard très utilisé. Mais euh, comme tout ce qui touche à la sécurité et à la cryptographie, euh, bah, ça se révèle sensible. Euh, et clairement, il y a des bonnes pratiques à appliquer. Euh, il faudra prendre le temps d'analyser les besoins, euh, définir correctement son champ d'action, les données qu'il va porter, les algorithmes cryptographiques qu'on va utiliser, etc. etc. Euh, en plus, euh, c'est une spec vraiment très large, comme vous l'avez vu. Euh, il y a énormément de possibilités de générer, euh, un jeu pour générer un jeton, mais du coup, il y a énormément de possibilités de se tromper, euh, de laisser des failles de sécurité, etc. etc. Euh, donc, attention à tout ça. Euh, ben maintenant, il me reste à remercier euh, les membres de l'AFUP, le bureau, tout ça, pour euh, les, les, les, tout ce qu'ils nous proposent euh, aujourd'hui. Euh, voilà. Merci beaucoup à tous. Euh, vraiment, on est tous, je pense, très contents d'assister à ces événements. Et merci à vous euh, pour votre attention. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris quelque chose. N'hésitez pas à aller me laisser un, un commentaire, ça me fera plaisir. Merci beaucoup, Karim, pour cette conférence. Technique très intéressante. Euh, nous avons le temps pour une question. Euh, je vais prendre celle de la question de Pascal Philippe, qui te demande euh, dans quel cas utiliser un JWE plutôt qu'un JWS euh, ou HTTPS euh, AWS, Via HTTPS, oui. Euh, bah, je dirais quand tu as besoin de, de confidentialité, euh, parce qu'un JWS, enfin qui transite via HTTPS, ok, tu t'empêches tu une, certaine, une certaine zone d'attaque, euh, mais ça ne veut pas dire que ton JWS, une fois qu'il est arrivé euh, dans ton système euh, quelque part, quelqu'un ne va pas pouvoir le décoder. Euh, C'est-à-dire que si, euh, si, es dans un, si ce JWS arrive dans un service et qu'il euh, y a un attaquant qui a pris possession de ce service, ben, il va être capable de potentiellement le, euh, voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est un élément de réponse. Euh, voilà. si tu as besoin vraiment de confidentialité euh, alors si un deuxième élément c'est quand, quand, quand tu fais pas vraiment confiance au client euh, quand, le, quand même le, le client n'a pas le droit de regarder ce qu'il y a à l'intérieur un autre élément de réponse voilà j'espère que ça répond à la question parfait, merci beaucoup euh, du coup on pourra te retrouver sur, sur ton compte Twitter et te suivre également sur, sur WorkAdventure euh, on va faire une, une pause je vous invite à nous retrouver sur le débrief des speakers dans la, dans la zone Jitsi de Lille sur WorkAdventure comme ça on pourra faire un petit débrief avec toi Karim où je t'invite du coup à nous y rejoindre euh, okay. il y a également Grégoire qui va nous y rejoindre dans un instant et euh, un peu plus tard ce sera la conférence de Samuel Rosé a tout à l'heure.